Le système de propulsion est basé sur deux moteurs diesel Vertsita 12V32 d'une capacité de 6 MW chacun, qui permettent au navire d'atteindre une vitesse maximale de 20 nœuds. Il contient également quatre générateurs pour générer de l'énergie électrique, en plus d'un autre générateur pour les cas d'urgence. Le navire Qalat Ben Abbas est équipé d'un système électronique de pointe qui concurrence les forces navales mondiales.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 Don deux pour la réanimation et des salles de chirurgie équipées de tout le nécessaire.